Je m'appelle Christian Faure, Je suis euh, vigneron à la retraite, père de famille. Euh, les grands engagements que j'ai eu dans ma, dans ma vie, euh, dans toute ma vie, ça a été. J'ai été un militant d'Amnesty International pendant très longtemps parce que c'est très facile de, de militer pour Amnesty quand on habite chez quand on est chez soi, qu'on peut pas trop bouger puisqu'on fait du courrier. Euh, donc c'est très facile. Et après les, les quand, quand je me suis retrouvé à la retraite, donc j'ai milité pour le collectif Roosevelt. Le collectif Roosevelt, c'est un collectif qui a été créé par Stéphane Essel et Edgar Morin, c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de réflexions en fait. On, on traitait de grands sujets, euh, notamment sur la durée du, du temps de travail et ces choses-là. Et, euh, et aussi sur le climat, sur l'économie, l'évasion fiscale, etc. Il y avait plein de choses et c'était très intéressant. Par contre, ça manquait de jeunes et du coup ça manquait de dynamisme et ça manquait d'action. On réfléchissait beaucoup, on n'agissait pas assez, à mon avis. Et donc ce que j'aime beaucoup dans Alternativa, c'est que c'est un mouvement jeune. Il y a énormément de jeunes à Alternativa. Euh, c'est incroyable, il enfin, y a peu de mouvements euh, qui réunissent autant de gens jeunes, militants, convaincus, euh, euh, tous les gens qui tournent en vélo sur le tour c'est des gens ils ont 30, 35 ballets quoi, hein. et euh, super engagés. Euh, donc il y, y a cette jeunesse que moi j'aime, du coup ça donne du dynamisme bien sûr, et puis c'est vrai que le, le, le réchauffement climatique, à mon avis, ou le dérèglement climatique, selon de quel point de vue on se place, c'est des sujets qui deviennent absolument dramatiques. Alors dans le mot alternatiba, il n'y a pas alternative, puisque alternatiba, ça veut dire alternative en basque, et que le moment vient du pays basque. Donc effectivement, c'est le... le le collectif des alternatives. Et les alternatives qu'on propose, le, le, la recherche d'alternativa, c'est vraiment d'inciter de, de, de, les gens à agir à leur niveau euh, dans, tout, dans tout ce qui concerne les alternatives au dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'en fait notre cheval de bataille c'est vraiment de dire aux gens la solution elle est entre vos, entre vos mains, n'attendez pas que les pouvoirs publics fassent les choses, ils ne le feront pas. Il y a énormément de stands qui présentent des toilettes sèches, un atelier pour faire son, son, son savon, ses produits de, de vaisselle, ses produits de beauté éventuellement, euh, un autre pour bricoler une éolienne, des panneaux solaires, que Enfin, Il y a plein de trucs qui sont, euh, qui sont possibles. Ça touche, ça touche en plus tous les domaines. Ça touche aussi les domaines sociaux, ça touche tout ce qui est récupération, tout ce qui est recyclerie, tout ce qui est hypercoffé. Euh, tout, tout, toutes les alternatives, même les, les Fab Labs, tous ces trucs-là, tout ce qui va faire qu'on va éviter de surconsommer et euh, par là même lutter contre le dérèglement climatique. Donc il y a ça. Et cette année à Montpellier, on a axé notre journée du, du, du 22 là. On l'a axé essentiellement sur le. On l'a ça le, le faisons-le nous-mêmes pour pas l'appeler le do it yourself. Parce que ça aussi, on peut lutter contre les langues envahissantes et impérialistes. Et, euh, et donc, ce, ce, cette journée, elle, devrait, elle sera essentiellement axée, on va dire, sur ce que les gens peuvent proposer à d'autres qui ne savent pas, qui connaissent pas. et bien, leur proposer, leur dire, voilà, un grille-pain, on ne le jette pas, on le répare. Une imprimante, il y a de l'obsolescence, mais on peut régler ce problème-là. Au lieu de la jeter, d'en acheter une autre à 100 balles. Euh, on peut faire son pain, on peut faire ses produits de, de, de beauté, on peut faire 10 000 trucs. Euh, voilà. Voilà, on peut faire plein de choses en commun aussi, on peut faire des lieux associatifs comme, euh, comme la tendresse à Montpellier, on peut faire plein de trucs. Donc tout ça c'est des choses qu'on qu propose dans les villages alternatives et qu'on proposera euh, le 22 septembre. venez accueillir le Tour Alternatiba le 19 septembre à 15h, place de la Comédie, et venez avec nous faire une vélorution, c'est une déambulation festive en vélo, de euh, la Comédie jusqu'à la Paillade. Il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on se marre, il faut qu'on soit déguisé, il faut qu'on fasse du bruit, il faut qu'on nous entende, il faut qu'il y ait le plus de vélos possible. Et après, sur toute la durée du festival qu'on organise du 19 au 22, eh bien venez, il y a des ateliers, il y a des conférences et il y a cette journée donc, dont on vient de parler du de... faisons-le nous-mêmes et ensemble.